Dans cette vidéo, nous allons voir la terminologie qui se cache derrière le mot shitcoin en crypto-monnaie. En un premier temps, nous allons définir ce que c'est qu'un shitcoin. Et en un deuxième temps, nous allons donner les caractéristiques d'un shitcoin et comment le distinguer d'un altcoin. Et en un dernier temps, nous allons donner notre point de vue sur les shitcoins en général. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons des crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé par le sujet, alors abonnez-vous à la chaîne et soyez le bienvenu. likez la vidéo et partagez-la au maximum de personnes. Shitcoin est un anglicisme. Derrière ce mot, se cache une terminologie qui regroupe toutes les crypto-monnaies que l'on pourrait qualifier D'inutile ou d'absurde. Des crypto-monnaies qui ne répondent à aucun projet, aucune innovation, sans objectif particulier, si ce n'est être hautement spéculative, voire des pures arnaques. Parmi les centaines de milliers de crypto-monnaies sur le marché, cette classification péjorative apparaît particulièrement subjective et difficile à établir. Comment se met en place un shitcoin Les shitcoins sont généralement dépourvus de fondamentaux solides. Ils tirent leur valeur uniquement de leur existence. Ainsi, schématiquement, lors du lancement d'un shitcoin, un afflux d'investisseurs spécule sur ce nouveau token. L'achat en masse a mécaniquement grimpé le prix de manière exponentielle sur une brève période, une fois que ces investisseurs, souvent les premiers, ont encaissé des gains conséquents à court terme, le prix de la crypto-monnaie chute très rapidement et finit par se stabiliser à un faible niveau. Les volumes disparaissent, signe qu'il n'y a plus d'engouement et d'échange. Au final, ces tendances de pump and dump laissent souvent les investisseurs novices sans méfiance en possession d'une crypto-monnaie de mieux de valeur. Comment reconnaître les shitcoins Dans l'écosystème des cryptos, on trouve souvent des caractéristiques communes à tout projet qui se lance, lui conférant un certain degré de fiabilité et de sécurité. Pour identifier un shitcoin, il faut donc être attentif au point suivant. L'existence d'un livre blanc, communément appelé un white paper. Ce livre ne doit pas être une simple copie d'un autre projet bien connu. Point 2. Pas d'objectif clair et défini qui garantisse le développement du projet dans le futur ou d'innovation particulière. Point 3. Son équipe de développeurs reste mystérieuse ou anonyme, voire demande de l'argent pour assurer le développement d'un projet. Point 4. Le cours du jeton s'envole soudainement, souvent sans raison, sur une courte période de temps alors que les investisseurs commencent à monter à bord. Il est important de faire une distinction entre shitcoin et escroquerie. En effet, le premier n'est pas forcément une arnaque, même si on peut y retrouver des traits communs. L'escroquerie intervient dès l'instant où les développeurs lancent et promeuvent un projet, avant finalement d'abandonner leur développement, ne proposant rien, voire partant avec la caisse. On parle dans ce cas de scam. Par ailleurs, les escrocs n'hésitent pas à offrir à leur crypto-monnaie l'apparence d'un projet authentique et sérieux. On y retrouve des sites web attrayants et un engagement élevé sur les réseaux sociaux pour appâter l'investisseur. Prenons l'exemple du Dogecoin. Étant open source, le Bitcoin a vu émerger quantité de copies. Le Dogecoin en est une conçue l'origine comme une blague d'ailleurs sa présentation est très ironique avec l'utilisation abondante de la police de caractère comique sans et un visuel de chien pour autant le dogecoin a rapidement connu une ascension fulgurante de plus de 300% en seulement trois jours la flambée de son cours s'est poursuivie quand le fantasque PDG de Tesla et fondateur de SpaceX, Elon Musk, a tweeté que le jeton naissant était la crypto du peuple. Résultat, Ce qui n'était qu'une blague à l'origine est aujourd'hui une des plus influentes crypto-monnaies. Elle figure même dans le top 10 des capitalisations pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dollars. En conclusion, quel devenir pour les shitcoins Investir dans un shitcoin est avant tout un pari voire de la loterie. Il peut être source de gains importants et rapides si le projet suscite de l'intérêt et pompe. Mais le plus souvent, il s'agira soit d'une arnaque, soit d'un projet juste inconsistant qui verra les investisseurs quitter le navire par des intérêts. Il faut donc faire preuve d'une grande vigilance lorsque l'on place de l'argent sur les shitcoins. En effet, il s'agit de crypto-monnaies parmi les plus volatiles du marché, par conséquent L'investisseur doit se renseigner au maximum sur les projets derrière ces blagues. Bon les amis c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des shitcoins. Ciao pour une nouvelle vidéo.